Le café, Harry Potter, les feuilles d'arbres, les recettes, Pinterest. Voilà pourquoi j'aime l'automne. Et tout particulièrement filmer des vidéos sur l'automne. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage Спасибо. Bon d'ailleurs pendant qu'on est là avec les cernes en train de travailler un petit peu Je voulais vous dire que mon filtre insta était sorti euh, Voilà c'était une petite surprise Je voulais remercier Jules mon copain qui m'a beaucoup aidé vraiment Genre moi je lui donnais les instructions et lui il m'aidait à le faire Mais je suis trop contente c'est un filtre sur le thème de l'automne évidemment et il y a des petits rêves, j'espère que vous les trouverez. Et puis même, n'hésitez pas vraiment à l'utiliser et à me taguer, il est dispo sur mon Insta. Bon, alors, euh, ceci est un message euh, pour la Pauline du montage. Courage. Bleu <rire> petit poisson, petits épinards, petite moza et petit riz. J'adore dire le mot petit. Je suis trop ça va être trop jonce. Je trop jonce. Je trop Je trop jonce. Je suis trop jonce. Dotant <rire> bah 10 minutes de ça. 10 minutes. So what if more... C'est dans mon agilio là. Elle se brosse les dents 15 fois par jour. Donc c'est un exemple à suivre. Tu es toujours 15 fois plus que ouais. toi.